Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue pour cette conversation en compagnie de Julia Carninon et Aude Seigne. Bonjour à toutes les deux. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue à vous pour cette, cette conversation. où On va bien sûr parler de vos nouveaux livres publiés. On va voir au fil de cette discussion que ce sont des livres de nature différente hein, qui proposent aux lecteurs un, un pacte différent puisqu'il y a d'un côté chez vous, Julia, un récit autobiographique. Chez vous, Aude, un livre qui, euh, qui penche du côté du, du roman et du romanesque. Euh, des livres donc, de factures différentes, mais qui présentent un certain nombre de de similitudes ou d'écho, de résonance au niveau des thématiques, des motifs qui sont à l'œuvre dans ce dans, dans, dans livre, euh, notamment le rapport à l'intime, me semble-t-il, le rapport au sentiment amoureux, euh, le rapport au désir, euh, au sexe, à la sexualité, à l'émancipation, euh, le rapport à la maternité aussi euh, à la maternité ou pas, j'ai envie de dire, puisqu'on verra qu'il y a des, des sujets différents dans ces différents livres et en même temps, euh, des livres qui posent aussi euh, la question de la littérature, la question de l'écriture, de la façon dont on écrit l'intime, dont on écrit aussi euh, euh, l'émancipation, le rapport à la liberté, enfin voilà, tout un tas d'enjeux qu'on va essayer d'évoquer avec vous au fil de cette euh, conversation. Je vais vous présenter euh, très, très rapidement, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Haute, euh, vous êtes une écrivaine euh, suisse, vous vous avez publié plusieurs livres, euh, des récits, notamment « Chroniques de l'Occident nomade »,« Les neiges de Damas euh, ». Vous êtes aussi à l'origine, on en dira peut-être un mot, d'une un, série littéraire avec deux, euh, deux complices, notamment Bruno Pellegrino, euh, pour une série qui s'intitule « Stand by ». Et puis vous avez publié euh, des romans, « Une toile large comme le monde ». Et puis ce livre qui s'intitule « L'Amérique entre nous », paru euh, aux éditions Zoé, euh, un livre, pour le dire très, très vite, mais on va rentrer bien sûr en détail dans, dans ce roman, dans lequel vous mettez en scène, par la voix de la narratrice, un voyage aux États-Unis d'un couple dont on pourrait dire qu'il euh, connaît une, une relative crise euh, au moment où le, le voyage commence aux États-Unis. Euh, ce livre va nous porter justement à réfléchir sur la je dirais la façon dont on s'inscrit dans sa vie personnelle, dans une relation de couple qui dure, dans une vision euh, de l'amour qui peut évoluer au fil des semaines et des mois et des années. Et c'est en même temps un, un livre qui euh, pose la question de l'autre, euh, de, de l'absent d'une certaine manière, puisque outre ce couple qui fait ce voyage au fil des États-Unis, il y a un autre personnage clé qui est le personnage d'Henri, qui a une sorte de présence-absence dans le livre, qui est euh, le deuxième amour de la narratrice. Et finalement, au fil de ce voyage, on va attendre le moment où la narratrice évoque cela avec son compagnon, émeric Et c'est aussi un livre qui parle de l'Amérique, du rapport au lieu, à la façon dont on s'inscrit entre réalité et fiction, entre mythe euh, et réalité. On va reparler de, de tout cela avec vous au fil de cette conversation. Euh, vous, Julia écrivaine, auteur de, de plusieurs romans, d'abord euh, dans La au Rouergue, On se souvient de livres comme Buvard, Le Dernier amour d'Attilakis, Ma dévotion, des livres où il est souvent question d'ailleurs à la fois d'amour et de création et de littérature. C'est des enjeux qui sont très présents euh, dans, dans vos différents livres, qui étaient également présents dans un roman qui s'intitule livre Maria, que vous aviez publié il y a très peu de temps à l'Iconoclaste, sur le destin d'une femme en quête de liberté, pourrait-on dire, ou une femme en fuite. On y reviendra sur cette question de la fuite, euh, d'ailleurs. Et puis, vous avez publié aussi... Euh, notamment un livre de tonneur plus autobiographique qui s'appelle Une activité respectable, où il est encore question du rapport à la lecture et à l'écriture. Et donc ce, ce dernier livre que vous publiez aux éditions de l'Iconoclase qui s'intitule « Toucher la terre ferme ». Alors je le disais, un récit autobiographique dans lequel vous, vous évoquez précisément le rapport à la création, le rapport à la maternité. Euh, C'est un livre qui est presque aussi un roman de formation d'une certaine manière, un roman d'apprentissage euh, sentimental, euh, sexuel, intellectuel. Il y a finalement toutes ces dimensions qui reviennent euh, à l'esprit de la narratrice au moment de la naissance des, des enfants. Euh, Peut-être on peut commencer avec vous, Julia, une petite question très, très simple sur la, la manière dont vous articulez ces deux dimensions de votre travail. Je parlais de Liv Maria à l'instant. Il y avait un certain nombre d'enjeux dans ce livre qu'on pourrait retrouver dans celui-ci avec euh, cette dimension de l'écriture de soi, de l'écriture autobiographique. Peut-être nous dire comment vous, vous pensez cette chose-là, c'est-à-dire des modes différents du roman, de l'écriture de soi, d'une certaine manière, autour d'enjeux, de motifs récurrents, euh, voire d'obsessions, je ne sais pas comment il faut le dire oui, ça marche. Euh, <coughs> Moi, je pense que dans mon travail littéraire, ce que je maîtrise, c'est éventuellement la forme, mais je ne maîtrise pas beaucoup le fond. Et effectivement, j'ai l'impression que plus je fais de livres et plus je trahis... Euh, mes obsessions et les choses qui m'animent souvent avant que moi-même, je n'en ai conscience. Donc, Il y a effectivement des points communs entre Liv Maria et ce texte autobiographique, principalement parce qu'ils ont été écrits sur les trois, quatre mêmes années et que donc les choses qui m'agitaient à ce moment-là sont les mêmes, sans que du tout euh, le récit autobiographique soit une réécriture de Liv Maria, ni une sorte d'annexe dans laquelle j'aurais mis des choses que je ne pouvais pas mettre dans le premier. Moi, la littérature, c'est indiscutablement la chose qui m'intéresse le plus depuis tout le temps dans ma vie, c'est ça qui structure toute ma vie. Euh, et, et donc euh, je, veux, je veux tout dans la littérature. Donc je, je suis principalement romancière, mais tout, hein, il y a quelques années, il y a cinq ans, j'ai découvert la possibilité de faire du texte autobiographique et ce nouveau euh, médium, ce, ça, ça m'a passionné d'essayer ça et, et de bien faire la différence entre les deux plutôt que de faire des romans qui seraient un peu autobiographiques ou, ou de faire de l'autofiction, des choses que moi j'adore lire par ailleurs, mais en tant qu'artisane, euh, moi je préfère séparer mes équipes et donc, euh, attaquer la littérature de tous les côtés. Je fais aussi la traduction, j'aime fais... bien, et puis j'ai fait le doctorat. Enfin, je veux... Ouais, je veux regarder la littérature de tous les côtés et le côté autobiographique, euh... On pourrait penser que c'est quelque chose de... Ça l'est sans doute, quelque chose de nombriliste ou quelque chose... Moi, j'ai toujours l'impression que c'est plus simple de faire de l'autobiographique parce que je n'ai pas besoin d'inventer. Et en même temps, c'est une machine complètement différente. Il ne s'agit pas seulement de... c'est pas seulement utiliser une écriture romanesque avec des choses intimes, c'est repenser toute la question de ce qu'on est en train de raconter. Et notamment, je m'en rends compte d'autant plus avec ce livre-là euh, en raison de la question de l'exposition personnelle. Parce que quand je fais un livre comme Liv Maria sur une mère transgressive, Parfois, les gens me demandent ce que moi j'en pense. Mais là, je fais un livre où je raconte vraiment mes sentiments par rapport à la maternité, à mon mari, aux enfants. Et j'ai l'impression d'être toute nue depuis un mois que je fais cette promo. <rire> Alors, je suis désolé de me présenter à vous dans, cette, dans ce simple appareil, mais je vais tout de même poursuivre mes, mes questions. Et effectivement, j'évoquais, alors on va revenir bien sûr sur ce moment un peu déclic hein, de la maternité, qui est une sorte de déclencheur finalement, euh, qui va permettre à la narratrice de revenir sur un certain nombre d'étapes de son, de son parcours. Euh, je parlais d'éducation sentimentale, de roman de formation. Est-ce qu'il y avait en vous, alors on n'est pas dans le roman, ce serait un récit de formation, mais cette idée-là que finalement, le moment de la maternité une sorte de, de moment déclic, de moment charnière qui permet un retour justement sur ce, certains nombres d'étapes. parce que c'est comme ça que vous concevez le livre avec le moment présent de la maternité qui se dilate finalement dans le temps et autour de cette, cette formation que j'évoquais tout à l'heure Je ne je suis pas... Je suis pas... Je suis ni une personne ni un écrivain suffisamment structuré pour savoir à l'avance ce que je vais faire quand je le fais. Ce livre-là, j'ai commencé à y penser il y a cinq ans. J'étais en train d'essayer de concevoir mon premier enfant. Je pensais que faire un livre sur les enfants, la maternité, la parentalité, ce serait quelque chose d'intéressant. Mais j'avais donc encore aucune idée de ce que je voudrais y mettre. Et pendant cinq ans, j'y ai travaillé, j'y ai travaillé, enceinte de mon premier, dans les premiers moments où j'avais mon bébé, euh, et j'ai écrit des pages et des pages et des pages et des pages dont la plupart ne se sont pas du tout retrouvées dans le livre. J'ai vraiment l'impression d'être partie avec cette idée de faire un livre sur les enfants, et c'est un livre dont finalement les enfants sont très absents, et, et ce que moi je trouve plutôt intéressant en réalité, euh, l'idée que oui, que le projet se déplace et que, et pour moi c'est un livre sur les enfants en fait, ce que j'avais à dire sur les enfants revenait par exemple à parler des hommes que j'ai aimés avant, des hommes auxquels j'ai pas fait d'enfants, et ça pourrait sembler paradoxal, mais, mais vraiment pour moi ça l'est pas du tout déjà, parce que je pense que c'est un porte Temps, de se laisser entraîner par ce qu'on écrit, de ne pas savoir exactement où on va, c'est comme ça qu'on arrive à destination, c'est en ne sachant pas exactement à quel endroit on voulait aller. Et puis aussi, sans doute que moi, ce qui m'a le plus remué et ce qui me remue encore le plus dans la parentalité, c'est son aspect définitif. Et je sais à quel point c'est horriblement banal de dire ça, que les enfants, c'est pour toujours, c'est quelque chose que je savais avant d'en avoir, mais n'empêche que... Quand on a des enfants, on passe un seuil ou alors on franchit une rivière qu'on ne pourra plus jamais refranchir dans l'autre sens, quoi qu'il arrive. Même si on perd nos enfants, on aura eu des enfants, on ne pourra jamais oublier ce qu'on a appris avec ça et à quel point ça nous a changé de place dans le monde de faire ça. Donc. Je pense que c'est ça qui a fini par faire de ce livre un mouvement de remémoration, plutôt que ce qu'on aurait pu attendre d'un livre sur les enfants qui aurait été un livre d'observation. Moi aussi, j'ai pensé à faire ce livre avec tous les petits mots charmants que mes enfants disent et parler de leur bonne odeur de pain brûlé, et tout ça, mais déjà, plein de gens avaient déjà fait ça. Ensuite, ça, pour le coup, c'était trop intime pour moi à raconter. Raconter ma sexualité, c'est mon problème, et c'est de quelques personnes. Mais la, la, la vie de mes enfants, écrire sur mes enfants alors qu'ils sont tellement petits, c'est comme les prendre en photo pendant qu'ils dorment, c'est quelque chose que je peux faire dans l'intimité de mon foyer, que je peux pas faire devant une audience que je connais pas personnellement. Donc euh, ça, c'était pas possible du tout. En revanche, se dire, OK, maintenant, je suis cette personne pour toujours, pas tant cette personne, mais ce statut, Comment j'en suis arrivée là Comment est-ce que... Moi, moi, qui ai tellement de mal avec des choses comme l'engagement, avec des choses comme, pas la stabilité, mais le fait de rester au même endroit, avec, comment est-ce que tout d'un coup, je me suis moi-même mise dans ce pétrin-là, que je regrette pas du tout, mais c'est un choix très différent de tous les autres choix que j'ai fait dans ma vie, et, et ça, ça m'a fait beaucoup regarder derrière mon épaule et me dire Comment se sont enclenchés les, les verrous pour m'amener là Et, et le, le, mon précédent livre autobiographique, euh, Une activité respectable, revenait exactement de la même façon, au fond, sur comment j'avais enclenché des choses, à mon insu et délibérément, qui m'avaient fait devenir un écrivain. C'est la même histoire. Peut-être une dernière chose avant d'en venir à Aude. Euh, dès les premières pages du livre, il est question... Euh, justement de ce moment de la maternité et vous dites que finalement vous envisagez ce moment comme une forme de table rase du passé, comme si ça allait déclencher une vie nouvelle et en réalité ça déclenche un rapport à la vie précédente d'une certaine manière et notamment avec une chose qui me paraît très intéressante c'est une réflexion sur... Euh, je crois que vous dites les, les qualités qui m'ont fait passer les 20 ou 30 premières années de ma vie sont inopérantes pour ma nouvelle vie, d'une certaine manière. Euh, Peut-être nous dire un mot de cela, il me semble que c'est une première clé. Euh, penser que ça va être une table rase, penser que ça va être une vie nouvelle et comprendre en réalité que celle que vous étiez n'est pas armée pour vivre cette nouvelle vie, d'une certaine manière. Bah, je pense que c'est un petit peu comme... Euh je trouve que parfois, par exemple, dans le rapport amoureux, qui est un rapport en tête-à-tête, -tête, en général, où on se retrouve à être très, très intime avec quelqu'un, on se voit jamais aussi précisément que dans ce rapport-là, parce que comme on est face à quelqu'un qui est différent de nous, eh ben, nos propres spécificités sont comme soulignées. Et donc, Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça avec la maternité, c'est-à-dire qu'en me voyant devenir une mère, et en me voyant, malgré tout, malgré différentes difficultés, adopter cette nouvelle conduite, j'ai aussi mieux vu la personne que j'étais. Je, je me suis vue plus, avec plus de lucidité une fois que j'ai été obligée d'être autre chose. Et effectivement, je pensais, ceci mis à part, je pensais que, que, que devenir une mère était une identité qui allait oblitérer l'identité précédente. Je pensais que j'allais n'être plus qu'une mère. Je pensais que c'était sûr que je ne pouvais pas devenir une mère en restant la personne que j'étais, puisque la personne que j'étais était le contraire d'une mère. Donc je ne voyais pas comment ça allait cohabiter. Ça a donc été assez, encore une fois, très banal, mais un peu... Déstabilisant de découvrir que, ah, en fait, une mère, c'est juste moi avec un enfant en plus. Et du coup, cette terreur totale de, mais comment je vais m'en occuper Moi, je suis, je suis de plus en plus fascinée par avec quelle facilité on nous encourage à avoir des enfants et on nous félicite quand on est enceinte et personne nous dit, mais tu es sûre que tu vas réussir à faire ça. Et, et effectivement, les la personnalité que je m'étais construite année après année avant d'avoir les enfants, la décennie de ma vingtaine, dont je parle dans l'autre livre autobiographique, le fait de faire un doctorat, ce qui est une chose difficile quand même. J'avais fait des efforts dans ma vie, je m'étais disciplinée. Et eh ben, tout, tout ça, vraiment ces qualités-là qui m'avaient qui fait écrire des livres, qui elles étaient des bonnes qualités, mais pour élever un enfant, elles étaient beaucoup trop... Elles étaient beaucoup trop dures, beaucoup trop féroces. Un enfant n'avait pas besoin que sa mère soit euh, infatigable de cette façon-là. Il avait besoin que sa mère soit plus résiliente, euh, plus patiente, plus tolérante, plus compréhensive, alors qu'en tant qu'écrivain, j'ai pas besoin d'être tout ça. Non mais c'est vrai, dans l'absolu. Un bon écrivain n'est pas nécessairement très tolérant, par exemple. On va y revenir sur cette question centrale. Euh, Aude, peut-être un petit mot sur le dispositif aussi du livre. Je disais en introduction que c'était à la fois un voyage physique, un voyage géographique, une avancée finalement au fil du continent américain, et en même temps quelque chose du voyage intérieur, puisque cette narratrice que l'on suit, on est à l'intérieur de sa tête, on est dans ses sentiments, on est dans ses réflexions, à la fois par rapport au couple, par rapport à, justement à la question de la maternité, sur laquelle on reviendra peut-être. Est-ce que ce double niveau, ce double mouvement, il était à l'origine, de l'écriture du livre, euh, à la fois la géographie, le voyage extérieur, et quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité pour ce, ce personnage, cette narratrice. Euh, oui, il était à l'origine du livre justement parce que euh, j'ai commencé par faire des récits de voyage plutôt euh, autobiographiques et j'avais cette matière en fait d'un voyage que j'ai fait effectivement aux États-Unis qui n'est pas exactement celui du livre mais pas très loin et que je voulais pas l'utiliser comme une matière brute. Je voulais euh, je voulais mettre une, une une, un récit fictionnel là-dessus et, euh, et donc c'est intéressant que vous ayez parlé d'absence par rapport à cet autre personnage qui est à distance parce qu'au départ c'était pas forcément une histoire d'amour c'était une histoire plutôt de, de, de, de l'absence dans le couple parce que je trouvais que dans les récits de voyage c'est souvent des récits euh, ben, individuels souvent c'est l'image voilà, du grand voyageur ou de la grande voyageuse mais c'est plus rare elle est elle est voilà, très forte. Euh, par contre, que devient le couple en voyage, qu'est 24 heures sur 24 ensemble euh, Ça, je trouvais que c'était quelque chose dont on parlait moins. Euh, et euh, j'ai aussi souvent vécu des relations à distance que j'ai trouvées en fait, extrêmement riches, contrairement à l'image qu en fait, enfin, qu'on en a. Euh, donc, au départ, j'avais plutôt cette idée de parler de l'absence dans le couple à travers un couple qui voyage ensemble en fait, pendant trois mois. Et puis, petit à petit, c'est devenu euh, en fait, deux histoires d'amour. Une qui est, qui est une histoire dans la durée, qui s'est construite depuis des années, et puis, euh, puis qui, est, qui est concrète, quoi, qui est dans le, ce couple qui voyage ensemble, et une qui est une histoire fantasmée, qui est l'éternelle histoire de l'un et l'autre. En fait, enfin, il voilà, n'y a pas plus. Euh il euh, y, y a difficilement plus, euh, plus banal comme, euh, comme euh, sujet dans les, dans les histoires d'amour et dans les représentations culturelles. Mais, euh, mais voilà, c'était en tout cas l'idée d'avoir euh, un voyage euh, géographique et un voyage symbolique. Mais disons que la trame du couple est venue se rajouter dans un second temps et ensuite celle de, de la journaliste aussi, mais ça c'est encore autre chose. Ouais, on va en reparler. Il euh, y a une chose qui est intéressante aussi tout de suite, c'est que il euh, y a évidemment le décor, si j'ose dire, les états unis et la scène du tout début est très symptomatique de cela avec euh, l'attente d'Elise Island, l'attente de la statue de la liberté, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme image euh, de, de ce lieu-là avant d'y arriver. Euh, et il y a finalement ce rapport à l'amour dont on pourrait dire un petit peu la chose, c'est-à-dire que l'amour, comme l'Amérique, est un lieu de, de stéréotypes, de clichés, un lieu que la littérature, le cinéma a beaucoup éprouvé. Est-ce que pour vous, c'était un défi, un vertige de s'attaquer finalement à la fois à un décor et à un sujet euh, qui ont été comme ça beaucoup traités et qui comportent en eux-mêmes beaucoup de, je sais pas si on doit dire, de stéréotypes, en tout cas de clichés ou quelque chose de cet ordre ah oui, alors c'était une immense question dès le départ, et pour moi, et euh, quand on a travaillé le texte avec mon éditrice, où euh, le mot qui revenait tout le temps, c'est casse-gueule. C'est casse-gueule de, de parler des États-Unis, de parler d'un road trip aux États-Unis, de parler d'amour, et tout ça superposé, c'est casse-gueule par excellence. Euh, N'empêche que euh, ce n'est pas parce que les choses euh, sont délicates qu'on ne doit pas les traiter. Euh, et euh, ben, la, la maternité, la parentalité, tous ces sujets le sont, donc euh, c'est encore plus intéressant. Enfin, il faut les traiter de manière délicate et nuancée de toute façon. Euh, donc moi, en tout cas, ça m'a pas euh, ça m'a fait peur, mais ça ne m'a pas empêché de le faire. <rire> <rire> il y a l'idée que tout a été fait, mais pas par moi aussi. Hein. On peut dire les choses comme ça. C'est plutôt qu'une ben, personne est un regard. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas deux regards euh, pareils sur un même, euh, un même sujet. Hmm. Vous parlez de la maternité, on, on peut peut-être dire un mot de cela, puisque ça rentre en écho aussi, me semble-t-il, avec le livre de Julia, c'est que ce personnage, on comprend assez vite qu'elle fait ce voyage dans la suite d'une décision radicale et difficile qu'elle a prise, euh, d'un avortement, et vous rentrez finalement dans l'écriture de ce fait-là aussi, de manière très euh, je dirais, très précise, très abrupte, avec une volonté de, de regarder le corps, la violence euh, de cet acte-là. Est-ce euh, que vous diriez, et je poserai la même question, avec Julia autour de l'écriture de l'accouchement, de, de la douleur, du corps souffrant et de la manière dont, on, dont la littérature, finalement, peut prendre en charge cette dimension-là. Est-ce qu'autour de cela, il y avait cette volonté de trouver les mots, d'aller vers une forme de, de rapport au réel et d'inscrire véritablement les choses dans le, dans le corps du personnage Alors Il y avait d'abord la volonté de créer un, un drame dans le couple, enfin, quelque chose qui les sépare et qu'ils ne peuvent pas vivre physiquement l'un et l'autre. Euh, donc euh, voilà, qui les sépare, il euh, y, y a une sorte de prise de conscience que l'égalité homme-femme, dans un moment comme ça, c'est plus possible en fait. Enfin, on n'a pas le, le, même, le même vécu de ça. Euh, et donc voilà, je voulais quelque chose qui, qui marque fortement le couple, et j'ai décidé que ce serait voilà, cette, cette décision qui est plutôt la sienne que, que enfin, celle de, de la narratrice que celle de son conjoint d'ailleurs. Et, euh, et au-delà de ça, bah, ma, ma narratrice est une femme, et voilà, je, je trouvais... enfin euh, Pour moi, j'ai une écriture assez euh, sensorielle, et euh, je trouvais important, en fait, de parler d'un corps de femme, d'en parler sans tabou, et euh, aussi sans euh, qu'il soit des fois euh, désexualisé, en fait, parce que souvent, quand on parle de corps féminin, et, ou au cinéma, ou voilà, c'est très souvent un corps sexualisé, alors que c'est un corps qui vit plein d'autres choses... Euh, voilà, qui vit euh, une naissance, un avortement, euh, des maladies. Voilà. Et euh, donc pour moi, de, de, placer, de parler de ce corps-là euh, comme de n'importe quel autre corps, avec sa subjectivité de toute façon, c'était important, oui. Julia, peut-être sur cette question, vous parliez tout à l'heure du dévoilement, de la question de la mise à nu liée à l'écriture autobiographique, euh, sur euh, ces scènes-là que vous décrivez de l'accouchement, avec la volonté d'être précise, de ne rien euh, laisser échapper, de parler aussi de la douleur, de, euh, de la peur, de cette douleur, d'ailleurs avant tout cette douleur. Euh, Est-ce que c'était aussi euh, pour vous important d'essayer d'aller au plus près finalement des ressentis et peut-être aussi presque une dimension politique à mettre en avant euh, quelque chose de cet ordre-là avec une vision euh, la plus réaliste possible ou la plus proche possible en tout cas des, des ressentis. Oui, oui, je suis hyper d'accord avec ce qu'a dit Haute sur le fait que même si c'est casse-gueule, même si c'est délicat, même s'il y aurait plein de raisons de ne pas le faire, bah au contraire, au bout d'un moment, on peut retourner cette affirmation et se dire justement si c'est difficile, alors je le veux, je veux la chose la plus difficile, je ne fais pas de la littérature pour une autre raison, c'est ça qui est intéressant, de trouver des moyens de le faire. Après, sur un livre comme ça, je disais le projet a beaucoup bougé, mais il y a un truc qui a toujours été très clair, c'était que dans ce livre, il fallait qu'il y ait la description des accouchements, parce que... Parce parce que, parce que les. les, les... Si on veut que ça bouge, les choses, moi, je suis vraiment pas très politisée, mais il faut que, que la vie des femmes, elle soit incarnée dans la littérature, et effectivement pas seulement comme des sœurs ou des mères, ou des, des mères de quelqu'un, des mères du héros, je veux dire, ou, ou des épouses, ou des... Non, non, effectivement, le corps féminin, c'est pas seulement la partie du corps féminin qui intéresse les hommes. Le corps féminin, c'est un corps avec les cycles hormonaux, et ça a l'air vraiment très con dit comme ça, et ça peut encore faire ricaner. Mais l'autre jour, je faisais une rencontre en, en scolaire, une classe de seconde, et ils ont commencé à parler de ça, et il y en avait pas un qui et je me suis dit, putain, ça y est, ça commence à bouger, quoi. Une classe de secondes qui parle de cycle menstruel et personne ne rougit, c'est donc que, y a, que ça fonctionne. Moi, ça m'a convaincu de la légitimité de parler de ça et d'arrêter de... Et, et donc les accouchements, en l'occurrence... Euh, je m'en rends compte, par exemple, là, avec la tournée, quand j'ai des, des, des réactions qui n'ont rien à voir avec la littérature, qui ont à voir avec euh, euh, des trucs de l'ordre du jugement moral, sûrement, sur le fait de parler de ça. L'accouchement, c'est un sujet qui nous concerne tous. En fait, on est tous arrivés comme ça sur Terre, sauf erreur de ma part, je suis pas très bonne en science, mais il me semble quand même, et pourtant, c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'informations. Même une fille enceinte de huit mois, des fois, elle sait pas clairement comment ça va se passer, cette histoire, ou les multiples façons que ça peut avoir de se passer. Et et moi, je trouve ça fascinant qu'il y ait un trou noir à cet endroit-là dans le, le tissu de la littérature qui est le tissu dans lequel l'espèce humaine écrit son histoire depuis le début. Alors, l'accouchement, cette chose dont on est tous d'accord pour dire que c'est probablement une des plus grandes douleurs qui existent en même temps que c'est aussi un acte athlétique complètement hors du commun, et comment est-ce que le corps est détruit, puis reconstruit, la magie avec laquelle ça se fait, le, le, la, la chose qui ressort de l'accouchement, pardon, un être humain, c'est quand même un peu cool, quoi. C'est-à-dire Quand on tient un bébé, la première fois dans ses bras, il y a le côté, j'ai fabriqué ça, juste comme ça, avec un peu de compote, enfin, moi, je trouve ça vraiment merveilleux, comme, comme je pourrais en fabriquer plein si j'avais que ça à faire. Donc, pardon, c'est naïf, mais ça vaut le coup aussi de regarder ce que c'est, d'un point de vue pragmatique, pourquoi cette histoire-là, pourquoi l'histoire de cette aventure délirante qui est un accouchement, et je le dis en dehors de mon expérience personnelle, juste d'un point de vue naturaliste, Putain, si on ne peut pas raconter ça, qu'est-ce qu'on raconte Qu'est-ce qu'on a trouvé de plus intéressant à raconter dans les bouquins depuis tellement longtemps quoi <rire> Pardon, a... je vais un peu loin. Non, non mais je vous en prie, <rire> cher ami. Il euh, y, y a une chose peut-être qu'on peut prendre dans la suite de cela, c'est qu'il me semble, et je vais en revenir à autre sur cette question-là aussi, euh, c'est qu'il me semble que le livre est aussi un livre qui parle des déplacements, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a le déplacement de la maternité qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi le déplacement euh, qui a lieu... Euh, avec les premiers amours, avec euh, euh, les premières passions. Il euh, y a les déplacements géographiques, le départ assez jeune en Angleterre notamment, euh, le déplacement vis-à-vis -vis de la famille, il est question des parents, il est question de la grand-mère. Il euh, y a quelque chose qui se joue dans ce livre aussi, de différents petits déplacements. Alors je ne sais pas si c'est une, une, une quête de liberté, une quête d'émancipation, une manière de trouver des étapes finalement, mais il me semble que le déplacement pourrait être aussi une manière euh, de lire les différentes étapes de cette éducation. Sentimentale, le, le mot de déplacement il est intéressant parce que quand on dit je me sens déplacé, il y a cette idée qu'on n'est pas au bon endroit et en même temps se faire déplacer, être déplacé par les choses qui nous arrivent. Euh, J'ai du mal à penser que ce soit pas la meilleure nouvelle du monde. Donc, et c'est marrant ce que, tu, ce que tu dis sur cette idée de euh, de, de roman d'apprentissage parce qu'effectivement, d'une certaine façon, je pense que j'écris que des choses là-dessus. Euh, sur l'apprentissage, des, ouais, des, comme des, mes livres sont pleins de petits stages d'observation. Mais peut-être que c'est ça, peut-être que je crois qu'à un moment... On arrive, on, tu vois, on arrive dans le, le territoire de la vie et que, petit pas à droite, petit pas à gauche et grandes avancées, à un moment, on trouve l'endroit où on doit se tenir. Ce qui veut aussi dire qu'il y a des moments où on peut être quelque part où on ne peut plus continuer à se tenir. Et donc, il, il, faut, il faut aller chercher dans une autre direction. C'est intéressant de penser à ça comme une espèce de, de, de terrain mouvant où on essaye de trouver l'endroit où on se sent le mieux. Ouais Moi, ça me parle. <rire> Aude, peut-être sur le voyage, je parle de déplacement. Et c'est vrai qu'on... On a l'impression que le voyage dans ce livre-là est à la fois une manière de, de fuite ou en tout cas d'aller ailleurs et en même temps une manière de presque de dernière chance ou en tout cas d'endroit de possible résolution. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi cette dimension-là dans le travail de la, de la géographie du départ, là encore du déplacement ou de la fuite et en même temps quelque chose qui est de l'ordre du mouvement inverse à l'intérieur de, de ce couple bah alors, ce qui est de particulier dans ce voyage là qui est la, la, la trame enfin la trame de base du livre c'est que c'est un voyage circulaire en plus euh, donc voilà le fait qu'on revienne au point de départ mais entre temps on a vécu des choses qui font que c'est plus le même point de départ euh, ben ça, ça dit tout en fait ça dit que ça soit que c'est en même temps un déplacement puis en même temps ben, on, on revient à quelque chose et je me faisais la réflexion euh, même avant d'arriver ici qu'on parle de roman d'apprentissage que bah, quelque part, un roman est toujours un roman d'apprentissage parce qu'il y a ce trajet, même dans les romans avec une intrigue plutôt légère ou qui sont plutôt... où c'est l'écriture, disons, qui, qui fait euh, tout le, tout, enfin, toute la substance. On, on a quelque chose quand on arrive à la fin qui s'est développé, euh, qui a été développé tout, tout au long du livre. Donc, euh, donc, en fait, quel roman, finalement, ne serait pas du tout des romans d'apprentissage Alors, c'est encore plus des romans d'apprentissage pour celles qui les écrivent, mais, euh, mais je pense pour les lecteurs et les lectrices aussi. Y a, y a, il voilà, y a de toute façon un trajet. Et dans, dans le cas de ce livre là, sur les états unis euh, oui, l'idée, c'était qu'à travers cette boucle, il euh, bah, y a quelque chose qui, qui cherche à être acquis. Donc, il y a cette, euh, ce premier amour, il y a ce deuxième amour qui est un petit peu compliqué à gérer. Puis, il euh, y a l'idée de pouvoir terminer le voyage en ayant euh, bouclé la boucle et, et en, en mettant tout le monde d'accord entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, le, la, ça, ça fait partie. Voilà, s'il n'y avait que la traversée, d'ailleurs il y a une sorte de symétrie dans le livre, où il y a une première partie qui, commence, qui, qui correspond à la première traversée et une, une seconde qui, qui va vers la fin. Euh, voilà, ce, ce miroir-là, en fait, est, est très important. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment aussi que ce personnage, il est toujours entre deux, d'une certaine manière. Il est entre deux hommes, euh, elle est entre deux hommes. Euh, elle est entre deux lieux, finalement, puisque Henri est resté euh, euh, finalement en Suisse, donc de l'autre côté. Euh, elle est entre deux temporalités, puisqu'il y a à la fois le présent du voyage et puis euh, le, le passé des rencontres, puisqu'elle revient sur euh, sa rencontre avec Aymeric, sa rencontre avec Henri. C'est finalement un livre de l'entre-deux, on pourrait presque dire cela, est-ce que vous diriez cela Oui, euh, ça me fait penser, alors oui, elle, elle le dit d'ailleurs à un moment, elle, est, elle, est, euh, elle, est, elle a été enceinte mais elle n'est pas, pas mère non plus, euh, elle est en vacances mais elle doit quand même un petit peu travailler, euh, elle est entre deux amours, donc elle est un petit peu toujours entre, entre deux choses en même temps, donc il y a, y a de ça et en même temps dire ça, ça ramène à quelque chose de très binaire en fait, alors qu'elle essaye de se, de se défaire de cette binarité qui est... Euh, euh, c'est le mari et l'amant, en gros. Elle essaie de se défaire de ça euh, pour inventer quelque chose de plus fluide ou plus organique ou voilà, qui, qui sortirait de cette binarité. Mais on peut dire que, en tout cas, dans, dans le départ et dans la, la grande majorité du livre, elle est dans, cette, euh, dans cet entre deux. Oui, parce qu'elle réfléchit aussi au fil du livre, à la question de l'amour libre, au polyamour. On reviendra peut être à cette discussion parce qu'on n'a pas parlé encore des, des stars qu'elle va interroger, parce que c'est aussi ça qui les qui la met en jeu, et finalement sur la réflexion sur l'amour libre, sur le polyamour, on a l'impression là aussi que c'est une manière de, de desserrer les carcans euh, presque moraux finalement qu'il y a autour de, du fonctionnement amoureux, de se réapproprier une forme de, de, de sauvagerie du sentiment, ou de simplicité du sentiment. Est-ce que vous diriez finalement que c'est quelque chose de cet ordre aussi de ce que vit le, le personnage, c'est de, de repenser les choses euh, sur la sensibilité, sur le sentiment, hors des carcans Alors je dis la morale, peut-être n'est-ce pas le bon mot, mais en tout cas, quelque chose de cet ordre. Je ne sais pas si c'est le mauvais mot, mais c'est fort comme mot. En tout cas. <rire> mais, euh, oui, c'est sûr qu'il y a un, un désir de, de liberté qui est, contrairement à ce que disent les gens, pas toujours là. Enfin, dans le sens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent vouloir être libre, mais en fait, ça leur va très bien de ne pas l'être. Euh, et euh, moi, je pense que euh, c'est peut-être un des points communs entre mes livres, c'est que je, je ressens ce besoin-là de manière assez forte. Et euh, ben, pour ça, ma narratrice. Euh, euh, n'est pas complètement moi, mais en partie moi, parce que ça correspond effectivement à, à mon trajet, à mes réflexions euh, euh, à ce sujet-là. Et euh, en fait, pour moi, un, enfin, le, voilà, le mot carcan, n'importe quel carcan, euh, euh, j'ai euh, de la difficulté à m'y insérer. Euh, D'ailleurs, j'ai reconnu certains passages du livre de Julia, enfin, certains passages me parlaient beaucoup pour ça, en fait, pour... Euh, euh, moi qui ai cette, euh, cette, ce désir de liberté et cette ténacité en même temps dans le travail, comment est-ce qu'à un moment je peux décider de me fixer sur quoi que ce soit euh, et, euh, et voilà, que ce soit le couple ou les enfants, euh, c'est des questions, euh, euh, en tout cas en ce qui me concerne, qui ne disparaissent pas, donc je les mets dans mes livres. Julia, peut-être sur cette question-là, c'est intéressant de voir que vous évoquez finalement, les, comme je le disais, le premier amour, différentes expériences sentimentales, amoureuses, sexuelles, et puis vous racontez la rencontre avec celui qui devient le, le père de vos enfants, et il y a d'emblée quelque chose qui se joue précisément sur euh, des termes qui sont les termes de confort euh, la fiabilité dans l'amour versus ce qui a pu exister dans des précédentes histoires, c'est-à-dire euh, la passion, la folie, euh, là aussi sans être trop binaire, en tout cas quelque chose qui est moins maîtrisé d'une certaine manière. Et d'emblée, on a le sentiment que se pose la question de savoir, euh, vous parliez de votre thèse tout à l'heure, le chaos ne produit pas de chef dœuvre hein, je crois que c'était ça le, le titre. Il y a cette idée aussi tout de suite du rapport à la littérature, à la création, à l'écrivaine que vous êtes, comment est-ce qu'elle se situe à cet endroit de fiabilité, de confort ou de, de point fixe, d'une certaine manière. C'est là aussi où ça se joue, finalement, le, le livre et le rapport à l'écriture et à votre place d'écrivaine, me semble-t-il. Oui, c'est des questions qui, qui, qui, qui, que je pensais avoir plus ou moins réglées et qui, en fait, ne cessent de... Euh, mais si je devais résumer, je pense que... Je pense que la clé de mon problème, c'est que... Je j'étais, je suis, une fille d'instituteur de province. J'ai grandi dans une maison où les choses étaient très régulières, très sûres, très cadrées, euh, avec des parents très fiables, et, euh, et certainement que j'étais... Euh, je, je suis habituée à ça et je le désire, et je suis une personne comme ça, et en même temps, ben, j'étais cette fille d'instituteur de province qui voulait, qui voulait faire la vie. Je voulais faire les livres, et puis je voulais partir, et puis je voulais, puis je voulais surtout jamais être dans une telle régularité moi-même plus tard. Et, et donc, je passe mon temps à un peu osciller entre les deux, pas comme deux choses que je désire, mais plutôt comme deux choses dont je n'arrive pas à déterminer laquelle est la, vraiment la bonne pour moi. Je suis toujours un peu... Et, et donc, euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, dans ma vingtaine, j'ai cherché l'amour à un endroit où il n'était pas du tout... J'ai confondu beaucoup l'amour avec, euh, avec le chaos. Je pensais que l'amour, c'était nécessairement le chaos. Et, et quand j'ai rencontré le, le, le père de mes enfants, et j je n'arrivais pas du tout à identifier ce que c'était, ce qu'il était en train de me proposer, ce qu'il était en train de faire. J'aurais jamais cherché quelqu'un comme ça, J'aurais jamais posé les yeux sur quelqu'un comme ça s'il n'était pas tombé là tout d'un coup. Euh, et, et, mais je pense que j'étais arrivée à ce moment-là à un autre endroit de ma vie, et puis mon premier roman est sorti peu de temps après, et donc tout d'un coup, la dose de sauvagerie dont j'ai désespérément besoin dans ma vie, elle a été complètement incarnée par la littérature que je faisais. Et donc, j'ai commencé à penser que peut-être que le bon équilibre, c'était ça, c'était d'avoir cette vie amoureuse suffisamment sereine pour que dans son enceinte, je puisse faire le travail sauvage que je désirais plus que tout accomplir. Il y a une phrase à un moment donné où vous dites que, je, je, il faudrait que je la retrouve, que finalement, euh, lorsque vous devenez mère, vous regrettez ce dont il vous a sauvé. Euh, c'est une belle phrase et en même temps, c'est le paradoxe de nos vies, euh, effectivement. Et là, le nœud, il est à l'intérieur de cette phrase, me semble-t-il, sur ce, ce va-et-vient de, de ressenti. Oui, oui, oui, clairement, la phrase, c'est parfois ce qu'il me manque le plus dans notre vie merveilleuse, c'est précisément ce dont il m'a sauvée. Et donc je parle de, de ces moments qui appartiennent au passé, mais des moments où on guette un, un SMS sur son téléphone toute la nuit, de ces moments où on se demande si on aurait dû écrire ça plutôt que ça, et donc ça aurait changé la réaction du garçon, alors que les garçons lisent pas les SMS. Euh, mais, et euh, et c'est vrai que c'est des choses qu'on... C'est des choses qui formaient quasiment le cœur de ma vie, en tout cas de ma vie sentimentale jusqu'à ce que je me mette à vivre avec ce garçon-là et qui en ont complètement disparu. Et donc, d'un point de vue pragmatique, je sais bien que c'est que c'est merveilleux, que c'est ne serait-ce qu'un gain de temps énorme de plus passer mon temps pendu à mon téléphone. Et en même temps, ben, en même temps, c'est toujours le même principe. C'est un truc de nostalgie aussi. Des fois, je regarde en arrière et, et je me dis mais pourquoi. Pourquoi c'est pas plus chaotique Pourquoi c'est pas chaotique comme ça l'était avant Et je crois que c'est une espèce d'autre apprentissage, quoi. un peu comme euh, finalement avoir des enfants n'a pas suffi à complètement me transformer en une mère. Je dois euh, accomplir les gestes d'une mère sans pour autant avoir l'impression d'en être une intrinsèquement avant toute autre chose. Bah, de la même façon, même dans cette vie d'épouse, d'épouse de province, en plus je suis retournée vivre là où je suis née, c'est vraiment ridicule, dans cette vie d'épouse de province et de mère de deux enfants, et je fais tout bien, je fais les petits gâteaux, yaourts, je fais les trucs, j'aime mon mari, tout ça, merveilleux. Mais il y a des moments il a des moments où je me dis, oh, c'était pas mal quand même aussi, mais c'est le paradoxe. Qui... L'autre jour, je parlais avec un copain au téléphone et il me disait, mais tu sais, on, on voudrait tous croire qu'on est cohérent et c'est douloureux d'admettre à quel point personne ne l'est. Et c'est vrai. Moi, je pense que je me faisais aussi une idée complètement rêvée de ce que c'était qu'être un adulte, avec l'idée que tout d'un coup, tout allait être réglé, tout allait être bien lisse, que tout d'un coup, quand j'obtiendrais les choses que je voulais, à savoir des enfants et des livres, je ne me poserai plus jamais aucune question. La vérité, c'est que la vie est longue et qu'elle est tumultueuse. Hein <rire> je crois que c'est la vérité, ça. Euh, Aude, peut-être on aurait évoqué quand même ce... Ce qu'ils font là, ces deux personnages aussi, puisqu'ils ont chacun des missions, et des missions qui sont assez différentes, puisque l'une, la narratrice, est censée faire un certain nombre d'interviews de stars américaines pour un magazine, disons, de cinéma, un peu tangent, mais un magazine de, de cinéma, et lui est plutôt un photographe, un reporter animalier, il travaille sur les parcs animaliers, il travaille presque qu'on pourrait appeler l'archaïque versus le superficiel. Là encore, vous allez me dire que je suis un peu binaire dans mes, dans mes visions, mais disons qu'il y, y, y a ce va-et-vient. Et, et peut-être nous parler un petit peu de cela, comment vous avez construit ces deux dimensions, euh, parce qu'il me semble que c'est aussi des questions par rapport euh, à, à l'existence d'un couple, euh, par rapport à ces deux dimensions, du rapport au monde C'est presque une question de présence au monde et de rapport au monde, leur, leurs activités respectives. Je dirais qu'il y, y a plusieurs préoccupations qui ont fusionné vers le fait qu'ils aient finalement ces métiers-là. Euh, alors, D'une du par, part, il y a presque un autre projet d'écriture euh, au départ, c'est-à-dire que depuis des années, je m'intéressais à voilà, des stars que j'apprécie, puis comment, comment ces gens vivent le fait d'être en même temps en fait, euh, une réalité pour eux-mêmes et une image pour les autres. Quoi. Enfin, de, de représenter tellement de choses, tellement de fantasmes, notamment aux yeux du reste du monde, ça me d'être une, une vraie personne et d'incarner ces deux choses, ça me fascine complètement. Donc euh, je, je, je regardais pas mal d'interviews, euh, plutôt, plutôt euh, des choses euh, en profondeur comme ça, sur comment ces gens vivent ça. Et puis euh, voilà, en me disant que ça allait peut-être donner un jour un, un, un texte. Et euh, finalement, je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleur lieu que les États-Unis pour situer cette intrigue-là. Euh, donc il y avait voilà, ce projet là. Et puis pour ma narratrice, je voulais un métier... Euh, bon voilà Il y a des, des, des contraintes euh, un, peu, un peu matérielles. Quel métier la laisserait partir comme ça trois mois Elle demande un congé sympathique, on lui dit oui, pas de problème. Enfin, euh, et, et voilà, je voulais que ce soit plutôt quelqu'un qui a une activité artistique et plutôt proche de l'écrit. Euh, mais que ce ne soit pas non plus une écrivaine. Euh, et voilà, comme bah, par mon métier, je côtoie pas mal de journalistes, je me suis dit c'est possible que ce soit une journaliste euh, et qu'elle puisse en plus s'exprimer sur ce rapport réalité-fiction qui est très, très euh, ancré aux États-Unis et qui est très différent dans l'Europe aussi. Euh, et, euh, et voilà, effectivement, son conjoint, euh, son deuxième amour, on va dire, et elles sont en fait sur, ce, sur un, une sorte de... pas de même axe, vu qu'on est dans un triangle, mais quelque chose d'assez... Euh, il euh, y a quelque chose qui circule entre ces trois pointes du triangle là, euh, et, et elle est effectivement en apparence dans quelque chose de très superficiel qu'elle essaye de qu'elle de creuser, et, et lui à, à l'inverse dans quelque chose de très euh, voilà il photographie des animaux c'est dans l'instant il n'y a pas mille interprétations possibles c'est une image et néanmoins ils ont une discussion à un moment où il va il va dire euh, voilà, dans, dans ce que je sélectionne, je mets quand même en scène les choses. Quand euh, on, on choisit de montrer ça plutôt que ça, c'est déjà donner plus de poids à, à, un, à un événement. Euh, et puis, en revanche, je voulais que les deux, euh, les deux personnages masculins, euh, ils ont à la fois le même prénom et le même métier. Parce que Henri et Emmerick, c'est la même racine, qui est aussi la racine du mot Amérique. Donc, on a en fait trois fois le même, le même terme. Et euh, voilà, l'idée, c'était de montrer que... Ben l'un s'interpose en fait toujours dans la relation avec l'autre enfin l'un empêche de vivre l'histoire avec l'autre et dans l'autre sens aussi donc c'est ces deux personnages qui devaient avoir en fait des des attributs assez proches donc l'un photographie plutôt des stars et l'autre photographie des animaux mais ça reste deux photographes donc deux personnes qui travaillent avec euh, avec l'image et en plus d'elle qui écrit sur ce rapport euh, sur ce rapport là donc voilà ça me permettait de de parler de tout ça en fait en même temps. Il est question de pardon, notamment sur la photographie, sur le rapport au réel et, et à la fiction. Peut-être encore un petit mot sur ces stars et sur ces personnages-là que vous euh, nommez dans le livre par leur prénom. Donc on va voir Ethan, on va voir euh, Harrison euh, et puis surtout Leonardo, euh, et qui, qui, est, qui est évidemment là peut-être le symbole de ce que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire euh, le symbole du, du, du, du, du rêve de cinéma américain, quelque chose dans le parcours, dans, la, dans, dans, dans, dans, la, dans le charisme, dans la... Dans dans le rayonnement, euh, c'est un personnage qui est presque en lui-même un symbole de ce que vous avez voulu dire peut-être de l'Amérique ou du rapport qu'on a aux États-Unis. Ouais. Alors il, il, se, il se situe effectivement à Los Angeles géographiquement et le chapitre est au milieu du livre, donc est, tout est en miroir en, en fait avant et après Léo en, en quelque sorte. Et euh, ben, évidemment, moi je suis. Ah, vous la gen... Léo, vous, je l'appelle ouais. Léo. <rire> non mais moi je, je suis de la génération, euh, la génération euh, Titanic. Donc euh, j'ai grandi avec euh, des posters de Leonardo DiCaprio chez moi. Et, et pas d'autre, juste lui. Euh, et donc euh, le fait de tout à coup me dire euh, est-ce que j'essaye d'écrire comme si je l'avais rencontré, c'était tellement... Euh, c'était un immense challenge et en même temps c'était jubilatoire et en même temps comme je fais peu de fiction pure, c'était vraiment euh, très effrayant. Et en fait, je me suis vraiment éclatée à écrire cette scène. Puis j'ai pour une fois l'impression d'avoir atteint ce, ce truc dont certains auteurs parlent souvent, de vivre quelque chose à travers le fait de l'écrire. Euh, donc maintenant, j'ai plus peur de le rencontrer un jour, mmh. parce que c'est parce que voilà, d'ailleurs ce que se dit son personnage aussi, c'est qu'en fait, elle l'a tellement vu, elle a tellement regardé ses interviews, ses films, ses scènes, que c'est comme si elle le connaissait en fait, euh, et que donc, il n'y a pas cet effet de rencontre avec un, une, un nouvel être, en fait, c'est plutôt, ah, en fait, euh, il, est, il est comme on... elle s'y attendait. Mmh. Euh, et effectivement, il incarne vraiment tout ce côté euh, euh, le réel euh, le réel peut, peut devenir la fiction enfin c'est clairement pas un rapport d'opposition entre les deux c'est même un rapport qui quand on est aux états unis est différent suivant qu'on est sur la côte est ou côte ouest enfin voilà il est vraiment là au milieu du livre pour, pour incarner pour résumer tout ça oui Peut-être encore une question à, à, à chacune ou nous, nous deux questions, puis je vais donner la parole au public. Euh, le temps file très, très vite. Il y a une chose que je voudrais évoquer avec l'une et l'autre, c'est la place de la littérature dans ces, dans ces deux livres, euh, notamment chez vous, Julia, où d'emblée, finalement, on a évoqué tout à l'heure euh, la description de la scène de l'accouchement, euh, la description des enfants, qui amène immédiatement à un poème de Walt Whitman, euh, la présence de Thomas Bernard, avec euh, cette façon qu'il a eue euh, de vous apprendre à la fois le métier d'écrivain et le métier de maire, dites-vous si je ne me trompe pas. Euh, voilà, le, le, le réel, euh, le, le prosaïque est toujours aussi euh, mis en perspective ou mis en, en profondeur, euh, en écho avec la littérature. Euh, alors, pour vous connaître, je sais que c'est une manière de lire le monde, mais peut-être nous dire comment est-ce que vous avez envisagé aussi euh, la place de la littérature, des livres, euh, non pas ceux que vous écrivez, mais ceux que vous lisez, euh, à l'intérieur de ce récit autobiographique, comment est-ce que ça s'inscrit sorte de palimpseste aussi de la façon dont vous travaillez. Dans la première version de ce texte euh, que j'ai donné à mon, à mon éditrice, elle a dit il faudrait enlever les parties qui sont trop spécifiques à ton métier spécifique. C'est-à-dire que ce serait plus intéressant, le livre serait plus universel si tu retirais ce qui a à voir avec ce métier bizarre que tu fais d'écrire des bouquins et ton rapport intense à la littérature. Et donc et Je voyais très bien ce que ça voulait dire et j'étais d'accord. Mais quand j'ai commencé à retirer ça, pour moi, ça fonctionnait plus parce qu'il parce qu y avait une volonté de dire la vérité avec ce livre et que si je cache ma consommation effrénée de littérature... Alors, je ne suis pas en train de dire la vérité. Je ne peux pas me dire correctement sans dire ça en même temps. Je peux pas, ce n'est pas possible. Donc, j'ai fini par remettre les choses, et notamment, je les ai remises quand j'ai écrit la scène de l'accouchement, que j'ai ponctuée de citations d'auteurs. Et ça a l'air complètement bizarre de faire ça. Et évidemment qu'on pourrait faire le procès de ce passage en disant, n'essaye pas de nous faire croire que, tandis que tu accouchais, tu te récitais, du, du... je ne sais même plus qui je cite, mais pas du tout. Évidemment que non. Mais le principe de la littérature, y compris même quand on fait un texte qu'on veut autobiographique, c'est de donner à quelque chose l'apparence de la réalité. On sait bien qu'on n'est pas en train de décrire la réalité, ça sera toujours une sélection, ça sera toujours quelque chose. Et, et pour moi, c'était une façon vraiment honnête de décrire ce que ça avait été, euh, et Je suis même pas sûre, de pas, de, en réalité, de ne pas avoir pensé à des textes pendant que j'étais en train d'accoucher, parce que c'était ça qui était moi, c'était ça la chose la plus solide que je possédais et que je possède encore aujourd'hui, c'était la connaissance des textes que j'ai lus. Et donc Évidemment que dans tous les moments dans ma vie où je me sens en danger, je reviens à la littérature. Et, et, et Vous évoquiez Thomas Bernhardt, et oui, ce, ce truc un peu bizarre que je dis à la fin, qui peut sembler bizarre de dire Thomas Bernhardt, m'a appris à être une mère, et je parle d'un texte de Thomas Bernard qui s'appelle La cave, où le, le Thomas Bernard, jeune garçon, décide de devenir apprenti dans une cité qui craint à mort, à Salzbourg, et il travaille dans un magasin de comestibles. Il n'y a rien dans ce livre qui a l'air d'avoir à voir avec la maternité, il n'y a rien, il n'est même pas question d'enfants, de parents, de rien du tout, mais en fait, c'est l'hostilité de Bernard qui m'a appris à être une mère, c'est-à-dire que le, le titre du livre, on l'a trouvé assez tard, et en fait, plus le temps passe et plus je me dis que ça décrit vraiment ça, parce que l'impression que j'ai eue, ça a été d'être dans les remous quand j'ai eu les enfants. Et comme quand on voit dans des scènes de films où les gens se noient un peu et ressortent la tête et puis on ne sait pas comment ça va fonctionner... C'est vrai qu'avoir des enfants, c'est une privation de liberté, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la maternité qui annihile la femme en tant qu'individu, qui a un moment où elle n'existe plus, qu'il faut, qu faut réussir à retrouver sa place par rapport au partenaire masculin, par rapport au travail, qu'il faut défendre âprement ce qui est nous dans un moment comme ça parce que tout est fait pour qu'on disparaisse. Donc au départ, c'est quelque chose qui, qui détruit la liberté de façon assez totale, et en même temps, année après année, ben... Moi, quelque part dans ces dernières années, après en avoir eu un deuxième enfant aussi, j'ai fini par ressurgir plus férocement libertaire que je ne l'avais jamais été. Et c'est les livres qui m'ont rappelé ça. C'est le fait de rester un écrivain, de rester une lectrice qui fait qu'il y a quelque chose en moi de très dur, qu'aucun allaitement, qu'aucune nourrice, qu'aucun accident de nourrice, qu'aucun petit gâteau dans une boîte en plastique ne peut fendre. C'est intouchable. Aude, peut-être sur la, sur la littérature, il y a plusieurs endroits, euh, finalement, dans le livre, me semble-t-il. Euh, il y a à la fois l'Amérique comme mythe littéraire, hein, sur la route, et, est évoqué à un moment donné. Euh, il y a ce personnage, et d'ailleurs on n'a pas parlé de la question de l'amitié, qui est aussi une thématique qui est forte dans vos deux livres, me semble-t-il, avec ce personnage d'Andrea euh, qui fait référence aussi, là, aussi à la littérature, à Anaïs Nin, à Camille Laurence. Anaïs Nin nous ramène bien sûr à Henri qui pourrait, bon bref, ça euh, irrite d'une certaine manière mais ça n'est pas ultra présent. Est-ce que pour vous c'était une manière de dire que c'était là en fond que vous aviez conscience de tout cela et qu'en même temps il y avait une, une, une forme de, de rapport intime à l'Amérique dénuée de tout cela Comment est-ce que vous avez envisagé ce lien à, à la littérature et malgré tout aux grandes œuvres, presque au mythe finalement que, que peut avoir porté la littérature au fil des, des années alors je pense que j'avais pas envie de parler trop de littérature dans ce livre parce que euh, voilà encore une fois euh, voilà, comme j'ai commencé en écrivant sur des voyages et la critique la principale critique que je me fais en relisant mon premier livre sur les voyages c'est que voilà il y a beaucoup trop de références à des auteurs de voyages et ça, ça m'insupporte euh, donc euh, j'essaie de plus faire ça et euh, enfin en tout cas de moins faire ça. Et euh, en l'occurrence, euh, comme j'ai fait des études de littérature française, j'avais lu peu d'auteurs américains parce que je, voilà, je considérais que c'était des longues lectures, que je voulais les faire en langue originale et que c'était trop difficile pour moi euh, et que voilà, je les ai faites plutôt au moment de l'écriture euh, de ce livre sur l'Amérique, mais plus comme une forme de légitimité, enfin, de rattraper une sorte de background euh, de littérature américaine que je n'avais pas. Euh, pour me dire, voilà, au moins ces, ces œuvres-là, je, je vois un peu ce que c'est, euh, qu'est-ce que je peux en retenir, etc. Et il en reste quelques petites phrases dans le livre. Euh, au début, elle est à la, à la bibliothèque à New York, elle a le, le journal de Susan Zontag, enfin, il y a deux, trois, mais vraiment très peu, en fait. Euh, et l'autre partie de la question par rapport au personnage d'Andrea, c'est un personnage avec lequel je m'amuse beaucoup parce qu'il était déjà présent dans mon précédent livre, et il était déjà marginal au point qu'on en disait qu'on ne sait pas si c'est vraiment quelqu'un qui existe. C'était une personne, en plus c'est un prénom euh, qui peut être masculin ou féminin suivant les langues, euh, qui tenait un compte Instagram et personne ne savait si cette personne existait réellement. Et donc là, je l'ai reprise en fait, à un moment où voilà, je voulais qu'il y ait une sorte de discussion un tout petit peu intellectuelle entre la narratrice et, euh, et une amie qui lui donne des sortes de sources et euh, qui permet au passage un petit, euh, petit historique. Le polyamour, non, ce n'est pas quelque chose à la mode, c'est quelque chose qui a toujours été là. Elle donne deux, trois exemples. Euh, voilà, donc je l'ai un petit peu... Euh, je l'utilise un peu quand elle, <rire> quand elle peut m'arranger. Et puis, euh, puis voilà, je pense que je continuerai à faire comme ça avec elle. Voilà. Mais moi, je dirais que c'est plutôt, euh, plutôt les films et les séries, pour le coup, qui, euh, qui permettent de parler de cette thématique des représentations euh, des États-Unis, euh, qui, en tout cas pour moi, pendant le voyage, étaient plus fortes que, les, que celles que j'avais à travers la littérature. C'était plutôt, euh, ouais, surtout des séries euh, des 10, 20 dernières années. Ouais. Bah, je vous remercie toutes les deux. Je vais me tourner vers vous. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez euh, peut-être envie d'une précision, d'une question, oui, on va vous, vous passer le micro. Merci beaucoup, juste là au premier rang. Euh, bonjour et merci à vous deux pour euh, vos interventions. J'avais bah, une question pour chacune de vous. Euh, tout à l'heure, Aude, vous avez dit que le rapport entre euh, euh, réalité et fiction était très différent aux États-Unis et en Europe. Et je me suis demandé ce que vous vouliez dire par là. Et, et euh, je veux dire, moi, c'était une question plus, plus pragmatique. Comment est-ce que, euh, quand vous êtes devenue euh, maire, euh, vous avez continu... enfin, comment ça a changé votre rapport, vos habitudes d'écriture Comment vous vous êtes débrouillé pour pouvoir continuer à écrire et à faire votre métier euh, Oui, pardon. En fait, je pourrais aussi répondre à la deuxième question, mais je, voilà. Euh, donc, ça m'intéresse de savoir ce que tu vas dire. Euh, oui, j'ai l'impression, en tout cas, qu'en étant bah, à New York ou, euh, ou sur la côte Est, qu'il y a un rapport qui est plus proche d'ici. Voilà, il y a une sorte d'opposition un peu naturelle, réalité-fiction et que, en tout cas de ce que j'ai vu pendant mon voyage, plus on s'enfonce à l'ouest, moins cette, cette euh, opposition est pertinente. Et il y a des lieux, euh, voilà, à un moment les personnages s'arrêtent à un endroit qui s'appelle euh, Wall Drug, euh, qui est une sorte de parc d'attraction, mais pas vraiment présenté, qui est une reconstitution d'une euh, ville du Far West, euh, donc un peu en, en plastique, mais pas présenté comme un parc d'attraction non plus, puis il y a des gens qui sont euh, déguisés euh, en amiche, mais on ne sait pas vraiment s'ils sont déguisés, enfin, et puis voilà, il y a une sorte de... Non seulement on ne le sait pas, mais ça n'importe à personne de le savoir. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est la fiction euh, Donc tout est de plus en plus mélangé, comme ça, euh, au point que, voilà, quand vous arrivez à Los Angeles, il ben, euh, y a des lieux où le décor qui a, serri, qui a servi à, à tourner un film, il est resté. Donc le décor est devenu la réalité. Il y a des, des immeubles qui ont été construits là autour. Euh, voilà, tout est de plus en plus confus. Et quand on revient, alors comme il y a une boucle, évidemment, on revient vers une opposition vers la fin. Euh, moi, c'est comme ça que je le percevais, en tout cas, que l'opposition est de moins en moins pertinente, puis ça peut nourrir des réflexions euh, pour nous qui faisons cette opposition, de toute façon. Julia euh, Et pour moi, je dirais, euh, ben... euh, évidemment que c'est une question, comment est-ce qu'on est qu continue, et puis ça a été beaucoup posé par des femmes autrices, comment est-ce qu'on continue à, à écrire avec un enfant, quel temps ça va prendre fin... Moi, j'ai trouvé globalement, quand j'ai eu mon premier enfant, qu'il y avait beaucoup de problèmes complexes à résoudre euh, pour faire rentrer cet enfant dans la trame de, de ma vie, de ma vie conjugale de, et donc aussi de ma vie professionnelle. C'était complexe, mais il y avait des solutions. Euh, en l'occurrence, mes deux enfants, je me suis remise à travailler au bout d'une semaine, euh, mais c'était très... Enfin, je veux dire, d'un côté, on peut se dire ah, mais c'est compliqué de réussir à préserver ce métier qui est un métier de l'imaginaire, on va dire. En même temps, c'est aussi un boulot qu'on peut faire dans son lit à l'heure qu'on veut et écrire des livres. Enfin, il je... enfin, y a des moments intenses, mais il y a plein de fois où je travaille 2 trois heures par jour et ça permet de faire avancer le livre très gracieusement. Donc, pas de... je pense vraiment que c'est pas le boulot le plus difficile pour avoir des enfants. En fait, c'est ça que je veux dire. Moi, accessoirement, j'ai pas de métier secondaire. Je fais des petits trucs à droite à gauche, mais je passe principalement mon temps à décider de ce que je vais faire de ma journée chez moi. C'est beaucoup moins compliqué que mes copines à qui on dit tu vas reprendre le boulot à tel moment ou tu vas arrêter le boulot à tel moment. Alors, moi, j'ai travaillé le jour où j'ai accouché et une semaine après. Vraiment, c'était... Euh, bien sûr que les enfants, c'est de la contrainte, mais ça m'a aussi rendu les choses, franchement, hein, beaucoup plus simples parce que la contrainte, bah, c'est la simplification aussi. Euh, quand on n'a pas d'enfant, moi, j'écrivais n'importe quand, euh, du coup, je glandais, euh, je passais des heures à zoner sur Internet, je m'y mettais jamais vraiment, je procrastinais beaucoup. Et pourtant, je suis une bosseuse, mais je suis une bosseuse qui procrastinait. Et avec les enfants, je peux pas me le permettre. Avec les enfants, je peux travailler pendant qu'ils sont gardés. Et Dès lors qu'ils reviennent, je suis obligée de m'occuper d'eux. Enfin, parce que je considère que si mes enfants sont là, je suis censée m'en occuper. Ce que ça changerait peut-être d'avis un jour. Mais donc, euh, bah, maintenant, je... Ouais, ça a tout changé, mais ça a structuré, et c'est devenu plus simple. Et je trouve que je travaille mieux, en, accessoirement. C'est pas seulement que je travaille aussi bien qu'avant, c'est que c'est plus confortable et c'est plus fructueux. Qu'est-ce que tu dirais euh, Moi, je me rappelle du premier jour où j'ai déposé ma fille à la crèche et je me sentais euh, extrêmement coupable, en fait, d'avoir justement un travail... Enfin, de revenir à la maison travailler alors que d'autres allaient avec des horaires du de bureau, etc. Et euh, comme tu as dit, à un moment, je trouve que ça m'a forcé à, enfin, à, alors oui, à être plus efficace, mais à, à défendre un certain territoire que je défends beaucoup plus nettement maintenant, euh, que ce soit, ben voilà, politiquement ou euh, euh, en fait euh, aussi dans, dans mes relations de famille, enfin de, de couple, de, euh, voilà. Mais, mais non sans euh, cette petite part de culpabilité, je fais un métier tellement euh, bizarre par rapport aux autres euh, que, que voilà, il y a... Pardon. Aussi, je ne sais pas si tu as eu cette expérience, mais moi je me rappelle quand je... Ça fait très longtemps que j'écris, et puis pendant très longtemps, j'étais pas publiée ou j'étais très peu publiée, donc c'était quelque chose dont personne ne voulait m'entendre parler. Quand je rencontrais des gens dans des fêtes et qu'ils disaient qu'est-ce que tu fais, je disais bah, j'écris, tu publies, non, et les gens voulaient... Ça, ça s'arrêtait là, la discussion. Donc il y avait quelque chose, pas de honteux, mais quelque chose de l'ordre de la dissimulation dans le fait d'écrire. C'est quelque chose qu'il fallait cacher, c'était quelque chose qui n'avait pas le droit de citer. Et les enfants ont menacé ma profession d'une telle façon que tout d'un coup, je l'ai imposée et que maintenant, elle est vraiment non négociable. C'est comme si avoir des enfants m'avait fait devenir encore plus écrivain, parce que tout d'un coup, je... Je... Bah, de devoir défendre mon boulot, ça m'a rappelé que j'en avais un. Quoi. Non, mais... Bon, écoutez, on va être obligé de s'arrêter là. Vous pouvez retrouver Aude euh, et Julia euh, à la librairie pour un petit temps de, de discussion euh, et de dédicaces. Je dois vous dire que la prochaine rencontre aura lieu à 15h, je crois, dans l'alvéole Rencontre, en compagnie de Claudia Durastanti. Il me reste à vous remercier, merci toutes bien. les deux. Merci beaucoup de votre présence et merci de votre écoute. Merci beaucoup.